Pourquoi t'as jamais peur Qui t'a dit ça T'as peur de quoi Tu veux que je te rappelle ce qu'il y a dehors Il y a très longtemps. Je me suis pas mal attaché à quelqu'un. Et dans ce monde, ce genre de conneries n'apporte qu'une chose. Se faire buter. – J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. – C'est pas vrai. C'est une marchandise, Joël. Tu les connais d'où Tommy, je veux un peu de matos. Juste de quoi repartir. J'imagine que c'est lié à cette gamine Tout est lié à cette gamine, petit frère. Ça peut pas être pire, dehors. Pas vrai Oh, putain Merde ah on des ordures, Joël, et ça fait trop longtemps que ça dure. Non, on est des survivants. C'est notre chance C'est terminé, Tess Qu'est-ce qui te fait si peur Là, tu t'aventures sur un terrain miné. Qu'est-ce qu'on fait Tu ne gaspilles aucune de tes balles. Ah ah Je pense que tout arrive pour une bonne raison. Non On n'est pas obligé de faire ça. Tu le sais, pas vrai Après tout ce qu'on a vécu, après tout ce que j'ai fait, je vais pas gâcher ça.